Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 220 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui au célèbre Crash Bandicoot on va jouer au premier on jouera aux autres euh, dans les épisodes qui suivront euh, donc il euh, bah, y en a trois. il doit y avoir un mini jeu en partie game il y, y, y en a au moins quatre. donc euh, on, va, on, va, on va au moins faire la petite série des Crash Bandicoot très connue et un jeu très bien pour son époque et même très bien pour, euh, pour notre époque franchement je vous conseille d'aller y jouer et euh, donc bah, bah, c'est parti hein. c'est un petit jeu en, en action on va, on va voir euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, comment ça se joue Allez, donc je vous laisse peut-être le début s'il y a une intro. Euh, ça, je vous dirais que je ne sais pas. Ben non, non pas d'intro. Donc on va pouvoir euh, tout de suite commencer le jeu. Il est en anglais le premier. Les, les autres seront en français. Euh, donc lui, il a pas eu de, je sais pas pourquoi il a pas, il a jamais été en français, il n'a jamais eu le choix. Donc là, on va commencer par Sanity Beach, le premier niveau. On peut pas aller plus loin de toute façon. Et, euh, et puis voilà. Allez. Donc, on est sur la plage, on sait pas trop ce qui se passe, euh, on peut, on, on peut faire, une, enfin, faire une sorte de tornade pour mettre des coups et euh, on peut sauter, donc c'est le, c'est la seule euh, action du jeu que vous pouvez faire, donc c'était avancer, c'est une vie, voilà, 4-5 vies, euh, donc on va pouvoir avancer, détruire, taper les ennemis, taper des boîtes, récupérer des pommes, et euh, vous allez voir les pommes on va les voir alors ça c'est ce que, ce que je viens de récupérer ce que j'ai pas récupéré plutôt ce que j'aurais dû eu. euh, c'était la caisse avec, avec une sorte de protection c'est pour... Euh... ah putain je suis tombé euh, une sorte de protection pour, pour m'empêcher justement de, de, me faire, de me faire buter au premier coup parce que là si je me fais toucher par, ne serait-ce que n'importe quel ennemi par exemple celui là ben, je meurs direct donc là il faudrait que je récupère voilà le symbole j'arrive pas voilà c'est bon donc voilà j'ai le symbole autour de moi c'est une sorte de, de petite ouais de petit masque avec, avec trois plumes et euh, ça va me permettre de euh, de pas crever tout de suite c'est protection voilà donc je récupère des pommes aussi on, je ne sais pas c'est une, une sorte de point en fait il faut récupérer à 15 au bout de 100 pommes vous avez une vie il me semble c'est 100 faut pas dire de conneries hein. on verra on verra bien par nous-mêmes si on arrive à 100 euh, donc les caisses surprises ça peut être un peu n'importe quoi Voilà pour le coup c'est des pommes Là c'est des pommes Encore des pommes Pour l'instant c'est pas bien compliqué Alors ça c'est une caisse qu'on peut pas détruire normalement elle est, en, elle est en métal Hop encore des pommes C'est assez euh, comme je dis c'est un jeu d'action plateforme euh... Oui parce qu'en fait voilà vous avancez euh, vous, avez, vous avez une plateforme évidemment <rire> Et et vous avancez en fait le but c'est d'arriver à la fin du niveau en vie checkpoint checkpoint c'est pour me sauver alors attention si je prends un deuxième masque normalement attention c'est bon je suis en mode en mode invincible donc je peux aller je peux foncer je peux détruire tout le monde faut pas que je perde de temps la musique d'ailleurs était très entraînante je vais vous laisser d'ailleurs 2-3 minutes de ce niveau allez je vous laisse pas aller loin puisque le niveau est déjà terminé euh, Donc voilà, you missed Ah oui, là j'ai raté plein des boîtes J'ai raté 10 boîtes sur le niveau Bon, par rapport au nombre de boîtes qu'il y avait, ça va <rire> Je trouve que ça va voilà, ça fait un peu beaucoup euh, Il y a des endroits où j'aurais pu repasser facilement Que je suis pas allé euh, Donc voilà, on peut accéder au deuxième niveau Jungle Rollers Et donc c'est euh, parti Voilà, bon, ça charge en fait, c'est toujours le chargement Qui fait friser l'écran Donc on est parti, on prend notre petite protection alors, la TNT, je vais peut-être éviter de la toucher en temps normal. Mais bon, là, du coup, je m'en fous puisque je suis en mode invincible. Am ah non, je suis tombé Bon, c'est bien le mode invincible, par contre, euh, bon, ça ne nous empêche pas de tomber. Euh, donc, je vais peut-être éviter de toucher la boîte maintenant. Hop, j'ai ma petite protection, je suis content. Les petites fouinettes là. Choup, choup. Ah merde, j'aurais dû me servir de cette boîte pour sauter. Et du coup, il y avait rien dans l'autre. En sautant, en sautant sur cette boîte, j'aurais pu rebondir. Ouais, je suis un petit peu bête, je crois. Je sais pas ce que je fais là. Euh, voilà, on va y aller plus doucement. Je suis allé un peu vite, j'ai défoncé la boîte de TNT. Je suis... je suis un petit peu perdu. Je suis peut-être un, un peu énervé de, de, de tomber là deux fois. On va essayer de pas tomber, voilà, c'est bon. On va essayer de pas tomber non plus sur celle-là j'ai pas envie de me prendre la tête à, à faire les boîtes attention qu'est-ce que c'est cette plante hop elle a pas eu le temps de me taper mais euh, c'était limite alors je sais pas s'il y a une astuce pour l'éviter qu'est-ce que c'est que ça je sais pas hop alors euh, toujours de plus en plus euh, bizarre le rouleau voilà il une protection là on va essayer de la récupérer en sautant voilà. Hop. Hop. <rire> Alors, il va passer, tout doucement. Il de sauter doucement parce qu'on tombe facilement. Crash Bandicoot. là, il y en a deux rouleaux. Ah, un checkpoint pour se garder. Très pratique. Hein. Hop. Hop. Hop. Plein des pommes. Alors qu'est-ce qu'on a là On a des rouleaux encore. On va essayer de passer ici. Ah non Ah je suis tombé. J'étais presque. Je suis tombé comme une, comme une merde quand même. Hop là. Voilà c'est bon. On a réussi à passer ça Oh mon dieu Là en fait il faudrait que je saute juste à, juste à temps pour euh, Pour récupérer les trucs mais bon Ah non je me suis fait toucher Checkpoint. A tous les coups Voilà je retourne ici Bon enfin je recommence le passage des rouleaux Allez je vous laisse 2-3 euh, minutes De 10 niveau. la musique euh, Ah la musique nostalgique Pour ceux qui connaissent Crash Bandicoot Moi voilà, je me suis refait grader tu c'est Allez. Allez. I'm <laughs> sorry. Donc là, je viens d'arriver dans un sorte de niveau bonus où je récupère euh, tout ce que je peux, voilà, bah, des vies du coup. Oh, très mignonne cette, cette renarde. Ouais, safe point, 2% complete. Ah d'accord, et ça sauvegarde ma partie, si c'est pas beau. You're right. Euh, ouais. Oui, j'étais en train de jouer Spiro le dragon aussi euh, à côté. Et <rire> Il me dit Spiro the dragon. Donc j'ai sauvegardé ma partie en écrasant. Donc euh, je ne savais pas, euh, on n'avait pas le droit. Oh putain, je suis écrasé en fait. Je savais pas que ça avait pas sauvegardé, du coup je savais pas que ça ne sauvegardait pas. Donc je, je suis revenu là, en fait, à l'endroit où je m'étais fait écraser, donc bon. <rire> C'est-à-dire 3 cm avant. <rire> Voilà, on va faire attention au rouleau. Magnifique. Alors là, encore une plante carnivore. Je sais pas, elles sont bizarres ces plantes. Voilà, et on a fini le niveau. Déjà, voilà. Terminé. Les petits frises quand ça recharge. Voilà, The Great Gate pour troisième niveau. Et ce serait. Magnifique The Great Gate Allez Alors The Great Gate Qu'est-ce qu'on va devoir faire Hop On va sauter sur les, sur les caisses Hop Ah vas-y saute Ah voilà C'est un, un peu dur à, à contrôler en fait Hop Hop Hop Et c'est parti on est parti pour le show, alors on récupère notre petite protection. Oh, une tortue D'accord, une tortue qui rentre dans sa carapace quand on saute dessus. Oh, je me suis fait toucher Allez Donc on recommence, on récupère nos machins, Moi je devrais y arriver un peu plus vite. La perspective de la 3D n'a été pas top sur ce, sur ce passage. Je récupère ma protection. Merde, j'ai détruit les caisses, non, c'est bon. J'arrive à récupérer ma protect. Allez, viens là, la tortue. Hop. On va y aller tout doucement. Hop. D'accord, donc maintenant pour passer, il faut que je passe vite, voilà. Sinon, je me fais écraser, je pense. Tiens, un singe. Bon il a, il a rien fait de particulier ce singe. Ah la plante. Alors c'est compliqué. Entre la tortue, la plante et tout. Vous sautez sur la tortue, la plante qui vous attaque. Ah j'ai eu de la vie. Ah c'est bon. Je cru que j'allais pas pouvoir la récupérer mais c'est bon, je l'ai eu. D'ailleurs elle s'est pas affichée. En tant que vie supplémentaire. Hop. Euh... Ouais, voilà. Que je tape dessus pour que ça se transforme en plateforme, que je monte ici, je monte là. Ah vas-y. Ah c'est les trucs, il va falloir sauter, je suis, sûr je, je suis sûr que je vais y passer 3 heures. Non, non. J'aurais presque pu y arriver. On était presque. Alors on refait une plateforme avec ça. On monte, on saute, saute, saute. Et voilà. Checkpoint, nickel. Comme ça, ça m'évite de recommencer infiniment. Parce que je sens... Quand il y a des checkpoints comme ça, c'est que vous allez recommencer, c'est sûr et certain. Les mecs, les mecs, les... <rire> les mecs qui mettent des checkpoints, c'est pas pour rien. C'est que ça doit être un peu pour un peu chiant à faire. Voilà. On va essayer d'y aller tout doucement, histoire de bien arriver. Le singe, voilà. La tortue. Ah, là-haut, par contre, faut pas la récupérer. Le petit symbole de protection. Oula, c'est dangereux ici, ça, ça pique. Voilà, hop, ah, une petite dame, une deuxième petite dame, peut-être que j'arriverai à choper le, le niveau bonus encore une fois, ah, non Qu'est-ce que c'est que ça Le mec il a un bouclier, casse-toi avec ton bouclier. Allez, hop, et hop, doucement. Oui, non, ah oh, non, je suis retombé. Et non.